Salut les dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel Bon vous avez vu, je suis, je suis déjà transpirant, je suis dans la voiture L'image est en mode téléphone, je vous explique pourquoi Parce que je vais vous montrer une intervention que je viens de faire Donc je ne pouvais pas filmer à la GoPro parce que c'était pas pratique Donc j'ai pris mon téléphone dans la poche, je vous ai montré. Je vais vous montrer des images De, de ce que je vais faire et de, du traitement du nid euh, J'ai eu très très très chaud euh, Pour vous dire, le nid il est à peu près à 25 mètres de haut et cette intervention je l'ai grâce à Etienne. Donc merci Étienne de m'avoir envoyé ce client. Même si c'est hyper physique. Ça faisait longtemps que je n'étais pas monté sur un pylône. Ah mince, j'ai spoilé. Oui, c'est un pylône de téléphone pour la société, euh, pour la société TDF. Euh, voilà, donc je suis transpirant, je vais changer de t-shirt, alors je viens de finir euh, Donc je vais vous montrer l'intervention Donc c'est qualité portable hein, et en mode for format téléphone portable aussi euh, J'espère que ça vous plaira. elle n'est pas très longue Parce que vous allez comprendre que je ne pouvais pas toujours filmer Surtout qu'on doit monter avec euh, le harnais, la sécurité et tout ça Voilà, donc dites-moi si ça vous a plu ce, cette intervention Pour vous dire qu'il s'installe partout les frelons hein, Mais vraiment partout, les frelons asiatiques c'est un truc de malade Mais un truc de malade voilà donc euh, un petit commentaire, un petit pouce bleu parce que là je l'ai bien mérité, vous allez voir que c'était. En fait, vous n'allez même pas voir euh, euh, que j'ai monté l'escalier, que j'ai monté à l'échelle parce que j'ai pas filmé là, j'avais besoin de mes deux mains. C'était pas pratique. Euh, Etienne il fait ça à plus de 50 ans. Bravo Etienne. Voilà. Donc euh, regardez-moi la vidéo et je vous dis à très bientôt les dédés. Oh, oh, oh, oh. Salut Dédé, allez je vais vous montrer une intervention que je vais faire tout à l'heure, c'est un nid de frelons sur un pylône d'antenne téléphonique à peu près à 25 mètres de haut. Allez, je vous montre ça. Voilà le pylône. Et le nid, je ne sais pas si on va bien le voir, on va essayer de zoomer, zoomer, zoomer, zoomer, zoomer. On va essayer de zoomer un maximum, il est, je sais pas si, il est, il est par là. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez. Allez, je vous montre ça peut-être en vidéo YouTube et je vais voir si je peux filmer si j'ai le droit. Ouais, allez, allez. allez, regardez où je suis. Pylône, je me fais attaquer par les frelons. J'ai traité le nid, je vais vous montrer. Ah, elle est juste là, on l'a bien traité. Maintenant je vais attendre que les freins reviennent un peu dans le nid. Voilà. On est à peu près à 25 mètres de haut, sur la commune de Cugnot. Merci Étienne pour ce chantier. Voilà, la DD Mobile elle est en bas, avec le technicien TDF. Voilà, vous vous montrer à peu près la hauteur. Voilà, vidéo de l'extrême. Allez, à bientôt les DD.